Vous êtes à la recherche d'une montre connectée compacte pour les petits poignets, j'ai peut-être ce qu'il vous faut, j'ai entre les mains depuis plusieurs semaines la GTS 4 Mini d'Amazfit. Je l'ai testé de fond en comble, dans cette vidéo je vous propose mon test, vous verrez que suite a aussi renouvelé la gamme GTS normale, GTR, on va voir ça dans des prochaines vidéos. Je m'excuse auparavant pour ce nouveau décor, je suis en déménagement de studio, en déménagement, donc... Je suis un petit peu sur un studio nomade, un studio un petit peu improvisé, mais j'ai quand même testé à fond les montres et on regarde ça maintenant <rire> <tus> On va pas se mentir, les amis, qui dit renouvellement des montres un petit peu tous les ans dit un petit peu rondondondance. Il hein. n'y a pas de très très grande nouveauté hein, si ce n'est euh, au niveau de l'application, des petites nouvelles fonctionnalités ou un petit design revu. Mais vous allez voir que cette GTS 4 mini est plus belle hein, que les premières éditions, mais on s'y rapproche beaucoup dans l'utilisation et surtout on s'y rapproche beaucoup dans les fonctionnalités. Commençons par regarder le design de cette GTS 4 mini. Tout d'abord, ce qui qui saute aux yeux lorsqu'on l'a entre les mains ou sur le poignet, c'est sa légèreté. On est sur une montre avec un poids ultra léger de 19 grammes. Oui, ultra léger de 19 grammes. C'est aussi une montre très compacte, très fine, avec une épaisseur de 9,1 mm. Bien entendu, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous connaissez un petit peu la tactique. Hein. 9,1 mm ne prennent pas en compte, là, il y a peut-être 1 mm en plus du électrocardiographe. Et pareil, les 19 grammes, c'est sans le bracelet. On commence à connaître les petites manipulations marketing sur le poids et sur l'épaisseur. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une montre très petite, très accessible à tous. Au niveau des dimensions, on sera sur du 41,8 par du 36,66. Et du coup cette épaisseur de 9,1 Sur le site on nous indique un poids de 31 grammes Avec le bracelet qui est vraiment aussi Très léger, cette montre va Aller à pas mal de poignets Que ce soit des petits, des moyens Ou des gros, je considère mon poignet Assez moyen, avec un tour de poignet De 17,5 cm Et cette montre, bon est un petit peu Petite à mon goût, hein, parce que j'ai l'habitude du coup euh, Surtout que j'ai testé euh, l'ultra D'Apple Watch qui est vraiment très grosse Donc ça me paraît un petit peu petit Mais dans la navigation vous verrez juste à que c'est quand même parfait on est sur des matériaux du coup qui vont nous permettre d'avoir ce poids c'est à dire un petit cadran avec un alliage d'aluminium ici tout autour et du coup le reste en plastique Qu'en est-il au niveau de l'écran L'écran est plutôt agréable hein Plutôt agréable à utiliser et plutôt agréable à voir, on a l'impression vraiment que Cette montre est euh, avec un écran Un petit peu borderless car il est bien Implémenté sur la montre, on a un petit Contour quand même en noir Qui se voit à la lumière qui montre que L'écran n'est pas borderless mais C'est assez bien fait pour que on ne le voit pas Dans l'utilisation quotidienne On a un écran de 1,65 pouces Avec un taux d'occupation de 70,2 et une résolution de 309 ppi Vous allez bien entendu pouvoir personnaliser les fonds d'écran etc Ça on va le voir juste après Pour finir à l'arrière on a notre cardio mètre Qui va nous permettre de mesurer aussi la SpO2 et le stress Bref vous allez voir après dans le reste du test Parlons maintenant des caractéristiques techniques au niveau des caractéristiques techniques, on a aussi tout ce qui est important dans une petite montre. On n'aura pas d'eau-parleur, ce qui ne nous donnera pas la possibilité de répondre aux appels sans en parler au niveau des fonctions smart. Mais on aura quand même un micro parce que, oui, dans cette petite montre, il y aura Alexa que vous allez pouvoir utiliser. Bref, revenons aux principales caractéristiques techniques c'est qu'on va avoir une montre étanche à 5 ATM, un capteur biométrique Biotracker 3.0, qui est le dernier du coup de chez Amazfit, qui va donner des bonnes précisions hein, d'année en année, de façon depuis à peu près deux ans, du Quoi, la GTS 2 ou euh, enfin la GTR 2 Je crois qu'on est arrivé sur quelque chose Avec euh, une bonne précision au niveau du sport Et là on va continuer hein, avec ce BioCraft Tracker 3.0 on va avoir un capteur d'accélération, un accéléromètre, un capteur géomagnétique, un capteur de lumière ambiante, le Bluetooth 5.2, le GPS qui va inclure cinq systèmes de positionnement par satellite et une batterie de 270 mAh. Dans la théorie, cette montre va aller de 7 jours pour une utilisation intense à 15 jours pour une utilisation plutôt cool, mais on en parlera dans la rubrique autonomie de cette vidéo. Elle va bien entendu être compatible avec un iPhone et avec un mobile Android. Voici pour les grandes caractéristiques techniques de cette montre, maintenant, on va voir ce que ça donne hein, au niveau smart, santé et sport. Qu'en est-il maintenant de la navigation dans cette montre Tout d'abord, on va pouvoir naviguer dans cette montre comme sur à peu près toutes les Amazfit. C'est-à-dire, on a notre écran principal ici et on va pouvoir du coup swiper de haut en bas, de droite à gauche, etc., etc. Un peu dans toutes les directions. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais avoir mes raccourcis où je vais pouvoir par exemple activer le mode nuit, euh, activer le flash, activer euh, euh, voilà, le, la luminosité, gérer, etc., etc. Lorsque je vais swiper de bas en haut, je vais là arriver sur mes notifications mes notifications d'application, Twitter, Insta, etc., etc. Lorsque je vais swiper maintenant de droite à gauche, ou de gauche à droite, je vais avoir mes différents widgets. Widgets qui vont me donner mon activité quotidienne, ma fréquence cardiaque, la météo, etc. PAI, jusqu'à arriver sur le dernier écran qui est pour l'instant mon widget board où je vais pouvoir accéder en un clic à Alexa, à ma PAI, à mon sommeil. Et bien entendu, je vais pouvoir aussi personnaliser en ajoutant d'autres informations comme par exemple les prévisions météo, je peux les enlever. Je vais pouvoir ajouter euh, le compte à rebours, etc., etc. Ensuite, lorsque je vais appuyer sur le bouton, le seul et unique bouton, je vais accéder à mon Menu principal pour lancer un exercice, pour aller voir la musique, pour paramétrer une alarme, bref on va voir toutes les applications de cette montre juste après. Pour finir, lorsque je vais rester appuyé, hop, longtemps sur le bouton, ça va me lancer Alexa. Qu'en est-il maintenant de la personnalisation Lorsque vous allez rester appuyé sur l'écran, le cadran, vous allez pouvoir changer de cadran. Si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir le faire directement via l'application, l'application ZEP. Sur l'application ZEP, vous allez bien entendu retrouver votre suivi quotidien de santé, votre suivi de sport, mais vous allez pouvoir aller plus loin dans la personnalisation de votre montre en allant chercher, hop, dans... Mon profil, la GTS 4 mini, en cliquant sur la montre, là on va pouvoir activer pas mal de personnalisation sur cette montre, euh, comme euh, des personnalisations pour qu'elle ne s'éteigne pas ou qu'elle fasse un suivi cardiaque en bon, continu et pas toutes les 15 minutes, 30 minutes, voilà. Bref, ça on va en parler dans la rubrique santé. Mais vous allez pouvoir aussi cliquer dans cadran de montre et là vous allez pouvoir en télécharger plutôt pas mal. Hein. Par exemple si je veux celui-là, je clique, je fais synchroniser et ça va se mettre sur ma Montre Ça va être de même pour les notifications, les notifications d'application, vous allez pouvoir les paramétrer directement depuis l'application, l'application Z, pour savoir quelle application va vous envoyer des notifications directement sur la montre. Pour cela, vous allez dans Notifications et rappel et là vous allez pouvoir voilà, mettre des notifications quand on vous appelle, notifications de bouger, notifications de SMS, et lorsque je vais cliquer sur notification d'application, je vais pouvoir sélectionner ou désélectionner des applications pour choisir lesquelles vont me déranger sur ma montre. Parlons maintenant des notifications de SMS vous l'aurez compris que ce soit une notification de SMS ou de mail lorsque vous allez recevoir du coup cette notification elle va apparaître ici mais elle sera tronquée voilà vous n'allez pas pouvoir lire l'intégralité d'un SMS ou l'intégralité d'un mail ou d'une notification pareil lorsque vous allez recevoir du coup un appel ça va indiquer que quelqu'un vous appelle mais il ne sera pas possible de répondre qu'en est-il maintenant des musiques oui on l'a vu ensemble il y a une fonctionnalité musique une application musique sur cette montre lorsque vous allez cliquer sur mu l'application musique vous allez avoir en gros une télé qui va vous permettre de contrôler d'écouter directement les musiques qui sont sur votre application La montre va donc marcher plus comme une télécommande Pour pouvoir du coup changer, mettre pause, gérer le son de votre téléphone ou de vos écouteurs si bien entendu votre téléphone envoie le son sur vos écouteurs. C'est la base de la musique et c'est plutôt sympa et plutôt pas mal. Quelles sont du coup les autres fonctionnalités Smart sur cette montre On va voir si on remonte tout en haut, hop, la météo qui va nous permettre du coup d'avoir notre suivi météo, bien entendu comme son nom l'indique. On va voir la musique qu'on a vue, les alarmes qui vont euh, nous permettre de créer des alarmes pour une fois, les personnaliser pour que ça fasse vibrer la montre. On aura l'agenda qui va nous permettre d'avoir nos événements nos événements en cours qui sera directement synchronisé avec notre agenda de, bah, de notre téléphone puis lorsqu'on va aller dans le plus on va voir qu'il y a différentes autres applications comme la lune la boussole, le chronomètre, le compte à rebours trouver son téléphone, l'horloge mondiale, la minuterie pomodoro et la possibilité du coup de contrôler, de faire des photos à distance en plus si on veut vouloir aller un petit peu plus loin on va pouvoir aller dans plus dans l'app store en gros, directement sur l'application et là on va pouvoir télécharger des applications tierces en fait du catalogue euh, d'Amazfit on va avoir euh, Di Di Diary, on va avoir euh, Snake, on va avoir euh, des petits jeux comme ça euh, des, des petites applications utiles ou non mais il y en a de plus en plus d'année en année on peut avoir Notify for Maps qui va vous donner, du coup, si vous êtes sur un téléphone Android, les notifications de Google Maps. Ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous allez mettre votre itinéraire sur votre Android. Et ça va envoyer directement sur la montre. Tourne à droite dans 200 mètres, etc. C'est etc. plutôt pas mal, on a des, des nouvelles, euh, voilà, des nouvelles petites applications qui sortent, qui sont sorties. Et euh, je trouve ça bien d'étoffer ce petit catalogue d'applications. Pour finir, petite fonctionnalité smart qui est intéressante sur cette montre, je vous l'avais évoqué, c'est qu'on va voir Alexa, lorsqu'on va par exemple appuyer ici, hop. Quelle est la météo demain à Toulouse Et elle nous sort la météo à Toulouse Voilà ça reste des demandes assez simples On va pas pouvoir par exemple dire Envoie un message à Panacotech Car ce n'est pas prise en charge sur cet appareil Voilà pour le côté smart Maintenant on va regarder un petit peu le côté santé Regardons maintenant le suivi de santé dans cette montre Le suivi de santé va se retrouver directement depuis la montre Je vous le disais Soit en passant par les widgets Où là vous allez avoir votre nombre de pas euh, votre nombre d'activités, etc., etc. Le rythme cardiaque, soit vous allez le retrouver sur le téléphone. Je vous montre après ce que ça donne sur le téléphone. Sur la montre, on va pouvoir y accéder via les widgets, soit via le menu principal. Lorsqu'on sera sur le menu principal, on va pouvoir chercher par exemple la PAI, qui est une des mesures d'activité quotidienne, l'historique des entraînements qui est plutôt sport, et l'activité par exemple, qui va me donner mon nombre de pas. Je vais avoir mon nombre de pas, je vais avoir mon objectif euh, de brûlage de graisse, mon objectif de temps debout Et une petite synthèse hein, de toutes mes activités dans la journée Ensuite lorsque je vais vouloir avoir mon suivi de sommeil Pareil, je vais avoir mon suivi de sommeil Mes 7 heures de sommeil, 7h22 Avec des petits graphiques qui m'expliquer qui vont m'expliquer mes différentes phases de sommeil. Ça, je vais retrouver ça directement sur la montre. Ensuite, je vais pouvoir retrouver ma fréquence cardiaque, ici, avec bien entendu mes plages de fréquence cardiaque, je vais retrouver ma SPO2, ici, etc. Je vais avoir aussi le, la mesure en un clic, qui va me permettre de calculer en un clic la fréquence cardiaque, la SPO2, le stress, etc., etc., qui va me donner ma fréquence cardiaque, mon niveau de stress et ma spo 2 Ensuite je vais avoir du coup le stress qui va revenir à peu près à ce qu'on vient de faire, un calcul si on veut ou alors un suivi, puis c'est à peu près tout. Comme je vous le disais ensuite vous allez pouvoir retrouver tout ça, toutes les données de santé directement via l'application ZEP, vous allez retrouver sur votre page principale la PAI en haut, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir votre historique, en gros, de points gagnés, de PAI, etc, etc vous allez pouvoir avoir votre historique de sommeil avec un score de sommeil, la durée d'endormissement, la régularité les phases de sommeil, la profondeur les éveils, la fréquence cardiaque bref, l'application la, a fait un petit renouveau hein, au niveau de la présentation et c'est plutôt pas mal, on va pouvoir vraiment aller chercher de plus en plus loin dans les données on va pouvoir vraiment aller regarder même la respiration pendant le sommeil c'est euh, plutôt sympa Ce que je me rappelle que j'aimais bien moi c'était aussi une comparaison ça, On avait ça avant Une comparaison entre du sommeil par exemple Avec euh, d'autres euh, personnes hein, de, Du même âge On nous disait vous êtes euh, Comment on était classé en gros grosso modo Par rapport aux gens qui ont le, bah, le, le même âge Et la même morphologie Ça euh, ça a disparu mais bon C'est complété par pas mal de trucs On va voir aussi la fréquence cardiaque On va pouvoir voilà suivre en continu Si on l'a bien entendu activé en continu Et on aura ce qu'on a vu, le stress, la SPO2, et en dessous, vous allez avoir votre nombre de pas, les calories, et le statut d'exercice. Je vous l'avais montré sur la montre, il est possible d'activer certaines euh, fonctionnalités de surveillance de santé, on va pouvoir aussi le faire directement via l'application. En allant dans surveillance de santé, vous allez pouvoir mettre le suivi automatique de fréquence cardiaque toutes les minutes, les alertes de fréquence cardiaque élevées ou basses, vous allez pouvoir aussi activer le suivi actif de la fréquence cardiaque, qui du coup, en cas de détection d'une activité physique, l'appareil augmente le, automatiquement la fréquence de mesure. Vous allez pouvoir aussi donner euh, quelques fonctionnalités avancées au niveau du sommeil, activer le suivi automatique du stress, le suivi automatique de la SPO2. Tout ça, bien entendu, va impacter directement la batterie. Je vous le dirai euh, je vous le dirai, bah, bientôt dans la rubrique autonomie de cette vidéo. Au niveau de la batterie, ce que ça donne en activant les différentes... Euh, voilà, en activant tout, en désactivant tout. Voilà grosso modo pour ce qui est du suivi de santé, maintenant on va regarder ce qui se fait au niveau du sport. Qu'en est-il du coup de la partie sport de cette montre On est sur une montre assez basique, hein, je vous le disais, mais qui va apprendre tout ce qu'il faut, on va dire, pour une personne plutôt euh, amateur, plutôt, voilà, un petit sportif euh, du dimanche. Car oui, on est sur une montre qui va nous proposer jusqu'à 120 modes de sport, 120 modes de sport. On va pouvoir, du coup, trouver directement dans la rubrique exercice. Lorsque je vais aller dans les exercices, hop, je vais pouvoir sélectionner de la marche, du yoga, etc., etc. On va avoir du coup pas mal euh, d'entraînements et on va pouvoir les en charger encore plus dans... Toutes les types d'entraînement qui existent. Ça c'est bien, c'est à peu près bah, la base de ce qu'on qu veut. Lorsqu'on va par exemple lancer une course à pied en plein air, on va la retrouver ici, on va attendre que le signal GPS soit prêt, puis on va pouvoir lancer. On va pouvoir aussi aller dans les paramètres pour ajouter quelques assistances d'exercice comme un objectif d'entraînement, une alerte d'entraînement, les tours auto, la mise en pause ou le virtual rabbit qui va nous euh, permettre en gros de suivre une allure et d'essayer de, de la suivre et aussi l'assistante fréquence de foulée qui va pouvoir nous donner en gros notre foulée les objectifs d'entraînement on va pouvoir choisir euh, soit par, par rapport à une fréquence cardiaque soit par rapport à, à une donnée d'entraînement comme la distance etc etc lorsqu'on est prêt on appuie sur go et c'est parti on court on va avoir du coup nos informations nos écrans de données euh, comme la durée de l'entraînement la fréquence cardiaque etc on va pouvoir toujours swiper à droite pour contrôler la musique swiper à gauche pour arrêter l'entraînement et descendre pour avoir D'autres données d'entraînement Grosso modo je dis que c'est quelque chose pour les sportifs voilà, Amateurs ou les sportifs un petit peu du dimanche Car on va avoir euh, une panoplie D'entraînement qui est assez sympa Mais vous n'allez pas pouvoir aller chercher très très loin Dans les données etc Vous n'allez pas avoir de navigation proprement euh, Voilà 10 Vous n'allez pas pouvoir télécharger un, un parcours euh, GPX directement sur votre montre Vous n'allez pas pouvoir voilà, aller euh, Faire euh, des trails euh, Avec une navigation de points de retour Ou de points d'intérêt etc Etc. Mais on est quand même sur une montre à ce prix-là je vous le rappelle qui est disponible à moins de 100 euros 99,90 euros Donc c'est vraiment très intéressant C'est la montre, on va dire la, la première montre connectée Qu'on peut avoir par excellence Ou alors la montre connectée pour petit poignet Qui est aussi sympa Lorsqu'on va aussi aller chercher du coup plus loin au niveau du sport On va pouvoir retrouver nos historiques d'entraînement directement sur l'application Dans votre historique d'entraînement vous allez avoir euh, vos allures, vos rythmes cardiaques Vous allez avoir votre fréquence cardiaque Vous allez avoir votre Altitude, la répartition des inclinaisons, la cadence, bref, toutes les informations de base qu'il nous faut pour un entraînement. Alors, maintenant, euh, une question qu'on peut se poser sur une montre comme ça à 99 euros, est-ce qu'elle est précise Est-ce qu'elle est précise niveau cardiaque Est-ce qu'elle est précise au niveau GPS Et bien, oui, elle est assez précise. Hein, on va pas se mentir. Euh, lorsque je l'ai comparé au niveau cardiaque à ma ceinture cardio mètre lors d'une course à pied avec des petits intervalles, des petites accélérations, décélérations, accélération décélération comme je viens de vous montrer, euh, on est vraiment sur quelque chose de très proche qui arrive à suivre la décélération et l'accélération du cœur, ce qui est plutôt pas mal. Il y a un petit écart de 1 ou 2 battements de cœur par minute euh, au niveau de la fréquence cardiaque max. Mais voilà, grosso, grosso modo, c'est depuis un, un ou deux ans hein, qu'on a à peu près cette situation où les, tous les cardio fréquence qui sont inclus sur les montres arrivent maintenant à suivre sans trop de soucis euh, les entraînements avec des intervalles ou les entraînements classiques comme une course à pied et un tour en vélo. Au niveau du GPS, j'ai eu un delta d'erreur en comparant la montre à mon smartphone. J'ai eu un delta d'erreur de 200 mètres sur euh, une sortie en vélo. Ce qui, bon voilà, c'était une petite approximation euh, un petit peu... Euh, bah, grossière hein. 200 mètres c'est quand même beaucoup euh, ça m'est arrivé une fois sur trois sorties en vélo et sur les courses à pied on était plus sur un delta de 20 à 30 mètres mais voilà on reste sur ce qui se fait pour une détection gps en dessous de 100 euros donc c'est plutôt pas mal aussi parlons maintenant de l'autonomie ah oui, en plus de ce qu'on a vu ensemble sur l'activation de la fréquence cardiaque en continu ou de la SPO2, etc. Euh, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est d'aller euh, paramétrer un petit peu l'écran dans les paramètres. C'est-à-dire que je vais aller dans l'écran et je vais choisir dans l'écran, en gros, euh, l'affichage. Est-ce que je veux que l'écran soit toujours visible, que ça me donne toujours une heure est Ce que je veux, mais euh, je l'active pas de façon forcément euh, en continu parce que la nuit, je veux pas que ça m'éclaire. Donc, j'active ça, par exemple, de 8h euh, à 20h. 8h à 20h, parce qu'après 20h, je ne veux pas que ça m'éclaire si je suis dans le lit, si... Euh, voilà, alors, euh, peu importe. Euh, ça va être la même chose pour le lever du poignet. J'active de 8h à 20h. Et pour le mode nuit, je l'active, du coup, de 20h à 8h. C'est ça que, qui me fait peut-être garder un petit peu d'autonomie. Mais... Lorsque j'ai activé en gros tout ça, plus enfin, l'always on display, plus le suivi euh, cardiaque à minute, euh, le suivi cardiaque intelligent, euh, la SPO2, le stress en continu, etc. J'arrivais plus à du 5-6 jours d'autonomie que du, euh, voilà, du 15 jours. Lorsque je désactivais plutôt les côtés santé et que je gardais une montre un peu plutôt smart pour m'informer avec les notifications etc tout en gardant du coup ces 8h 20h pour euh, l'écran le oison etc j'arrivais plus à du 8-9 jours donc grosso modo vous allez arriver en fonction de votre usage je pense plus entre du 5-6 jours et du 10-11 jours en fonction de votre utilisation mais ce qui est plutôt pas mal hein on est sur une petite montre avec un petit format et surtout on est sur une montre à 99 euros donc c'est plutôt sympa maintenant passons à mes points positifs et mes points négatifs alors, quels sont mes points positifs sur cette montre Tout d'abord, le premier point positif, moi, c'est son design. Je le trouve qu'il s'épure d'année en année. Il est très sympa, elle est très légère, elle est facile à porter sur le poignet. Elle va aller avec à peu près tous les styles. Voilà, son design, à ce prix-là, c'est top. Bah, deuxième Point positif du coup vous l'aurez compris c'est le prix On est quand même sur une montre assez complète Assez sympa une comme je l'ai dit Première montre connectée par excellence En dessous de 100 euros. on fera bien entendu En fin d'année j'espère que d'ici là normalement J'aurai mon studio parce que je devrais l'avoir Au mois de novembre euh, voilà mon déménagement Il se fait là et je vais avoir tout ça Mon nouveau studio pour le mois de novembre Et bah je vous ferai bien entendu dans ce nouveau studio Mon top des montres connectées Top des montres connectées pour Android Top des montres connectées euh, pour euh, iPhone Top des montres connectées en dessous bref je vous ferai mes tops de fin d'année Afin de vous aider à choisir pour les fêtes Pour le Black Friday etc etc Le troisième point positif moi c'est une application Que j'aime beaucoup c'est l'application Z du coup Cette application va vous donner De mieux en mieux les données Et vous faire comprendre de plus en plus Donc c'est toujours sympa Premier point négatif, c'est, on va dire, les améliorations côté logiciel. On est sur quelque chose qui commence à stagner côté Amexfit. Je vous l'ai dit, il y a quelques petites applications tierces en plus, mais même au niveau de l'OS, on est vraiment sur, euh, sur, la, sur la même chose que les années précédentes. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo comparative entre celle-là, la, euh, la Mini 4 et la GTS 4 Mini et l'édition précédente euh, GTS et Mini. Mais voilà, j'arrive voilà, au point où, lorsque je teste les maïs bah j'ai l'impression de retester ceux de l'année d'avant parce que si on n'a pas les deux côte à côte et on voit pas les petites améliorations les petits changements au côté de design bah voilà dans le test dans la vie de tous les jours on est sur la même chose il n'y a pas de grosses fonctionnalités grosses nouveautés on est toujours sur un alexa qui sert pratiquement à rien moi dans mon usage qui est plus voilà là pour décorer on peut pas envoyer de messages directement avec même si ça pourrait euh, servir euh, voilà je sais pas de, de... bref vous l'aurez compris très peu d'améliorations. le deuxième point positif bon ça va un petit peu le premier c'est qu'on aurait aimé sur ce petit modèle d'avoir un petit haut-parleur cette année en plus pour pouvoir répondre aux appels. Ce qui aurait fait de cette montre en dessous de 100 euros, peut-être la montre par excellence en dessous de 100 euros, il y a toujours ça qui manque, qui vous manque hein, à, à certains. Et voilà. Peut-être sur la GTS 5 Mini. Voilà bon, les amis pour mon test de cette GTS 4 Mini. J'espère que mon rendu au niveau du son là que vous entendez, ça passe. Au niveau des images, que c'est aussi potable. Euh, vous inquiétez pas, c'est provisoire. Je vais rester là-dessus pendant un petit mois. C'est dommage parce que c'est le mois où il y a toutes les sorties monde connectées. Parce que j'ai reçu la GTS 4, j'ai reçu la GTR 4, je reçois demain la Pixel Watch. Il va y avoir aussi euh, la Fitbit Sense 2. Il va y avoir aussi la Versa 4. Bref, en octobre, c'est le je des bandes connectées donc je suis désolé encore une fois de tourner dans ces conditions j'espère que euh, ça vous aura plu quand même de regarder cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous inquiétez pas je suis en train de préparer un très beau studio pour le mois de novembre merci encore et à bientôt sur ma chaîne